Bonjour, je suis Laurence, Butterfly Warrior, welcome, bienvenue. Euh, je vais vous présenter le traitement métabolique qui est un traitement alternatif ou complémentaire par rapport à, euh, aux médecines classiques pour se soigner et aborder le cancer, mais à mon avis euh, pas seulement le cancer. Uh, I will share with you um, the treatment metabolic and I will explain at the end of the video. Donc, je veux vous parler du traitement métabolique qui est euh, un traitement pour aborder euh, sous l'angle j'ai envie de dire de comment euh, alors vous savez peut-être que pour le cancer, quand on a un cancer c'est qu'il y a des cellules qui grossissent de manière anormale et elles se nourrissent de sucre entre autres et ce qu'on appelle la mitochondrie bon, je ne suis pas une spécialiste mais normalement j'ai compris que euh, ces cellules se développent de manière anormale soit on utilise quelque chose qui est comme la chimiothérapie qui va tuer ces cellules, mais admettons que la chimiothérapie est tout tuée, euh, il reste souvent des cellules qui, sont, euh, bah, qui, qui restent collées et qui sont une partie de la maladie. Euh, or, d'un côté, il y a le principe d'aller tuer la cellule, mais quelque part, euh, la mitochondrie, c'est une histoire d'oxygénation d'aller rétablir une bonne circulation. Et c'est pour cela que un des chercheurs, je vous mettrai le nom en dessous, le docteur Laurent Schwartz, appelle ça donc le traitement métabolique parce que le cancer serait une maladie du métabolisme humain qui à un moment donné, donc, eh ben oui, il y a, on ne sait pas pourquoi, certaines cellules qui, qui se développent de manière euh, euh, anarchique et... Euh, pour rétablir cette circulation cette harmonie et eh bien euh, il y a euh, deux traitements qui euh, sont des compléments alimentaires qui sont simplement euh, commercialisés euh, partout en France à la base ce sont plutôt euh, des euh, un traitement qui est plutôt utilisé éventuellement si on veut mincir ou des choses comme ça euh, c'est surtout à base, je ne peux pas trop vous dire, mais de stérate, de magnésium, etc. Enfin, ben, voilà. Au niveau de, de la polsologie et du détail, il faut, il faut voir un peu plus. Je vous mettrai le, le traitement en dessous pour les Français. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il donc Il s'agit du traitement métabolique avec deux compléments alimentaires que je vais vous mettre pour que vous les voyez. Donc, il s'agit d'une part de l'acide lipoïque et de l'hydroxycitrate. Voilà. Donc, euh, ces deux compléments alimentaires, euh, certains les ont pris jusqu'à 8 gélules par jour et même plus. Dans des moments de cas graves. La question, ce serait de prendre ce complément alimentaire tous les jours en mangeant. Euh, je conseille pendant, pendant les repas, pour moi, surtout midi et soir. Euh, au début, je le prenais aussi au moment du petit-déjeuner. Euh, moi, en revanche, euh, je l'ai pris au départ de manière euh, systématique dès que j'ai découvert. Euh, que j'allais avoir un, un problème comme cela. Et je l'ai pris euh, tous les jours, euh, au départ euh, en augmentant progressivement la dose, en commençant par un cachet, deux cachets, trois cachets, etc. etc. Jusqu'à voir que mon corps euh, euh, appréciait et euh, supportait complètement bien euh, cette façon de s'alimenter. Euh, voilà. Et euh, c'est donc pour aller créer cette forme d'oxygénation de la cellule. Et il n'y a pas beaucoup de traitements qui existent comme cela. Voilà. Alors, attention, il s'agit d'un complément, pas forcément une alternative. Ça peut être une alternative si quelqu'un a un cancer d'un stade 2. C'est-à-dire en prenant ce traitement plus une alimentation sans sucre, plus de l'oxygénation, plus de la marche, etc. Apparemment, il y a des personnes oui, qui ont réussi au bout d'un an ou plus à faire en sorte que, que le corps revienne à un, un bon niveau et que euh, bah, la maladie soit elle ne progresse pas, soit elle soit réduite, soit elle disparaisse. Donc ça, c'est quand même très important. Euh, en revanche, pour tout ce qui est les stades euh, 3 et 4, Là, bien évidemment, il est question d'avoir une approche globale, c'est-à-dire d'avoir l'ensemble des médecines et d'utiliser ça en plus, soit avant les traitements de chimio, soit entre les moments de cure de chimio, parce que c'est bien de ne pas le prendre au moment de la chimio. Parce évidemment, la chimio, elle est censée détruire la cellule, donc ça ne sert à rien d'aller prendre trop de cachets pour aller rétablir la circulation, puisque ce ne sont pas deux choses qui s'opposent, mais ça vient en complément. Voilà. Donc, euh, voilà pour la partie française. Now I will um, continue in English uh, for my dear friend. And uh, what I want to talk about you is these two complement. And I will share with you um, the address of the uh, French or Belgian um, laboratory. And you could um, ask uh, this one and maybe you have in, in your country so i will let you know um so it's a sort of um i don't know how to, to say it in english <laughs> it's a sort of um diet food um complement it's completely natural uh so you could take uh during each lunch and dinner and uh, normally for uh, 60 for 60 uh, uh in in inside the me medicament um, so you could take six per day and it's okay you could take uh, until uh, eight per day and i will tell you uh, The protocol uh, below, but in English I will have to to, to find the, the right thing to, to say. Um, so it's a complement. It's not an alternative. It's a complement. Um, when somebody has a cancer and stage two, uh, if the person takes that treatment, so metabolic treatment with um, Dr. Laurent Schwartz, uh, it's okay to take that every day, every day, with um, an appropriate food. Uh, so that means to adjust, adjust the um, the food diet without sugar, without um, white sugar, and uh, during a certain time uh, without sugar at all even in the fruit. Uh, so uh, that means that um, if you take that plus the food, plus some walking and some um, oxygenation in order to, to, to make the, the body feel again the oxygen and um, and come back to, to a normal uh, life after a certain time, it could be okay uh, for some of the patients. Um, I observed that uh, uh, the disease was um, uh, okay and reduced and for some it disappeared. Of course, it's um, different for each person because each person has a different disease. For stage three, it's different. For stage four, it's different. And for a terminal stage, it's different. That means that it's a complement something that you can take each day of course it's um a little bit uh, difficult if you take the if you have the cure of chemotherapy at the same time so it's good to take that treatment in between the cure and not on the same day so it's it's good to stop The treatment the day before the chemotherapy, to we'll stop during two days and to come back that two days after. So you can take uh, in between maybe one week, two weeks, three weeks. Depend when you will have the chemotherapy or radiotherapy. Uh, and at the end, if you adjust a little bit your food, the movement, some walking, maybe it could it could be okay. And um, not cure but um, contain contained the, the disease. Uh, so it's, it's, um, it's an idea. It's, uh, it was new for me. It's not new because uh, it's something which exists um, since maybe 10 years or more. But for me, it's a new discovery. Uh, I hope That um, you will have some idea or maybe you can find uh, some alternative in your country. Uh, please keep going, be strong, and um, I wish you all the best. Merci à tous, à très bientôt pour en découvrir un petit peu plus sur une autre alternative ou sur un complément. Bonne journée!